Donc, euh, je vais commencer parce que, bon, euh, Danny, euh, je pense qu'il y a peut-être des petits problèmes techniques. Euh, je vous euh, remercie d'être euh, présent ce matin à cette première journée euh, sur l'enseigner et apprendre à l'aide de, de la carte géographique. Donc, c'est une série de trois. Donc, on s'est dit, euh, justement, quand le ministre a parlé de, de, de formation, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait euh, faire, nous, du point de vue univers social. Puis on a essayé de viser des outils qui sont euh, euh, généraux, qui sont des outils de synthèse, n'est-ce pas? Autant euh, la ligne du temps que la carte conceptuelle, que euh, la carte géographique. Donc, aujourd'hui, on amorce euh, cette première euh, formation sur la carte géographique. Je vois que Dany est de retour. Alors, si on regarde aujourd'hui le plan de la formation, euh, donc aujourd'hui, on vous parle essentiellement de la carte géographique. Donc, dans un premier temps, on va vous parler du contexte particulier de l'enseignement à distance. Par la suite, on va vous parler en fait de la dynamique didactique, si on veut, au autour de l'utilisation de la carte géographique. Donc, euh, peut-être une démarche plus didactique de comment on pourrait euh, euh, amener l'utilisation de, de, de la carte géographique en mode numérique. Et enfin, on va vous présenter, là, qui est un peu le cœur du sujet d'aujourd'hui, deux outils. Google Maps et Scribble Map. À la toute fin, on va se garder une petite période d'échange de cinq minutes où euh, peut-être des gens qui auront euh, essayé tout de suite, peut-être qui veulent partager peut-être leur expérience ou s'ils ont des questions avant de conclure euh, la période, de euh, formation d'une heure. Et je vous rappelle ici, là, pour, euh, pour ce qui est de mercredi, en fait, euh, demain, euh, essentiellement, donc, euh, pour ce qui est de demain, ce sera une séance essentiellement consacrée à répondre à vos questions. Euh, vendredi, nous partagerons les productions ce que votre expérience. On pourra répondre une dernière fois aussi à vos interrogations. Et on a mis euh, à votre disposition euh, voilà, un lien Google parce que ce qu'on voulait quand même vous euh, communiquer ici, c'est que on a tenté, l'équipe du Restitus, de vous montrer un outil où, certes, ça demande l'ouverture d'un compte. Donc ici, ce sera Google Makeup. Mais pour ce qui est de Scribble Map, en fait, euh, vos élèves, par exemple, vos élèves n'auraient pas à ouvrir de compte. Donc, euh, pas besoin. Euh, C'est euh, euh, pratico-pratique. C'est-à-dire, vous, vous, vous exercez sur une carte numérique, vous pouvez la partager, mais il n'y a pas besoin d'ouverture de compte pour ce qui est de Scribble Map. Alors, on a mis ici, disponible, là, si jamais vous n'avez pas de, call, de compte pardon Google, vous faites vous en créer un. On, vous a, on a mis à votre disposition un lien vous redirige vers Google afin de vous, de vous ouvrir un compte. Oui, effectivement, merci Steve. Si vous avez un, un compte Gmail, c'est euh, valable. Alors, enseignant à distance, en fait, c'est un rappel de quelques principes à considérer. Hein. On vit euh, une période de confinement où l'école doit quand même se poursuivre euh, jusqu'à la mi-juin, bien évidemment. Alors ici, on vous rappelle quelques principes qu que, nous, que nous vous rapportons, soit de la littérature ou des, des, des colloques, des présentations. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a comme un foisonnement de, de qu'est-ce qu'on peut faire à distance dans à peu près tous les domaines. Nous, ce qui nous concerne ici, c'est vraiment l'enseignement à distance, plus particulièrement ici en univers social. Et bien sur le plan pédagogique, bien évidemment, il y a quelques considérations. Euh, enseignement et activité de courte durée, il faut absolument éviter la reproduction du présentiel en ligne. Je vous donne un exemple. Il ne donnerait rien de faire un cours d'une heure et quart en magistral en ligne. Bien évidemment, vous pourriez perdre assez facilement l'attention de vos élèves face à leurs écrans. Simplifier les tâches. Donc, non seulement simplement les tâches doivent être simplifiées, mais davantage interactives. Susciter l'engagement. On parlait par exemple, c'est en lien avec le, le, le lien précédent, pour ceux qui connaissent par exemple le logiciel H5P, donc de ne pas simplement présenter une vidéo, mais peut-être présenter le vidéo avec, en incluant des questions interactives où il y aura des moments de pause où l'élève doit répondre par exemple à des questions en lien avec un document audiovisuel. L'autre aspect, c'est l'aspect technologique. Donc, les outils technologiques adaptés à l'intention d'apprentissage et non pas utiliser un outil numérique pour l'outil numérique, mais bien évidemment qui est en adéquation avec ce que vous voulez atteindre comme objectif d'apprentissage. Simplicité et gratuité, c'est ce qu'on veut ici avec le Ricitus, c'est de vous montrer des outils simples d'utilisation et, dans la mesure du possible, gratuits. Avec des versions gratuites, on sait qu'il y a souvent des versions payantes, euh, on essaie d'en tirer le maximum dans, dans, dans la gratuité. Sentiment d'auto-efficacité, bien évidemment, c'est-à-dire que vous devez vous sentir efficace et compétent avec votre outil que vous allez présenter aux élèves, autrement, ben, vos activités et votre enseignement pourraient en pâtir. Euh, C'est la grande force aussi du numérique ces temps-ci. Je pense que vous avez euh, probablement découvert hein, toutes les potentialités. C'est les possibilités de ludification et de création. Et aussi, ne pas oublier surtout, vous allez entendre souvent ça en, en enseignement à distance, c'est de fournir des rétractions et des communications fréquentes à vos élèves, puisque nous n'avons pas le présentiel, nous ne les voyons pas nécessairement personne à tous les jours, euh, bien évidemment. Alors, le numérique, c'est à considérer, c'est de ne pas euh, lâcher ce lien de communication avec vos élèves. Euh, ici, on vous a simplement schématisé, euh, on vous a fait une espèce de, de séquence Concernant euh, la forme que ça pourrait prendre, on vous présente tout simplement les, les grandes étapes de façon séquentielle où l'on retrouve l'avant. Euh, l'avant qui, si on veut, met la table quant aux objectifs, mais aussi à la planification des outils que vous allez privilégier. Le pendant concerne tout ce qui fait appel aux interventions que vous ferez, mais aussi aux tâches en ligne que vous proposerez aux élèves. Ça concerne autant l'interactivité, la variété des activités, l'accompagnement technique, puis revenir sur des notions moins bien comprises. Et enfin, l'après, ça évoque le fait de fournir un grand nombre, un grand nombre de rétroactions de toute nature. Ce que vous faites déjà en présentiel, mais qui est difficile dans un contexte d'enseignement à distance. Euh, donc, des logiciels comme Screencastify, pour ceux qui les connaissent, ou Screencast-O-Matic sont tout à fait désignés pour ça. Je laisse maintenant la parole à Maud qui vous parlera de la démarche didactique en géographie. Oui, merci Dami. Donc, euh, aujourd'hui, pour nous, c'est important là, euh, de parler donc euh, de plusieurs peut-être manières euh, d'utiliser la cartographie numérique, euh, surtout en géographie. C'est sûr que ça peut être aussi possible en histoire, là, mais aujourd'hui, je vais peut-être plus concentrer euh, mes idées, dans le fond, vers la géographie. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme presque impossible de ne pas utiliser certains outils qui sont en ligne. Je pense en troll, bien sûr, à tout ce qui est Google Maps. Là. Donc, je pense qu'en géographie, maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, là, donc on disait tout à l'heure, ça va être important d'avoir euh, un compte Google là, pour euh, pouvoir vivre euh, peut-être une petite activité là, avec Steve, donc une activité collaborative, donc ce sera important d'avoir un compte Google. Donc, euh, on a réfléchi à la cartographie numérique, donc euh, en, en passant à une démarche donc progressive, euh, qui allait, donc, euh, si vous voulez, là, on, on commence vers le bas et on monte vers le haut. Donc, euh, plus on, on s'élève, donc plus euh, c'est un niveau euh, taxonomique élevé. Donc, euh, d'abord, euh, ce serait se situer sur une carte, ensuite, bon, relever et décrire jusqu'à être capable là, de prendre position. Donc, c'est cette démarche-là là, que je vais euh, venir décortiquer ce matin. Cette démarche-là est également basée, donc, bien sûr, là, sur le programme de formation et sur les opérations intellectuelles. Donc, bon, on a lié certaines opérations intellectuelles à chacune de ces tâches-là. Ouais. Donc, euh, d'abord, situé sur une carte, donc on pourrait demander aux élèves, bien sûr, euh, d'identifier ce qu'ils voient, -ce que, euh, -ce que, dans quel pays, dans quel continent, quel type d'hydrographie qui est présente sur la carte. Euh, toujours tenir compte, bon, de différentes échelles et aussi de la projection. Euh, donc, on trouve intéressant d'utiliser, entre autres, l'outil « Google mes cartes » pour parler de projection avec nos élèves. Donc, si, par exemple, on veut leur expliquer comment euh, la projection de Mercator fonctionne, on pourrait leur poser comme question, et c'est ce que je vous pose ce matin. Euh, si j'avais à comparer, donc, la superficie du Groenland, à quelle région, à quel autre pays vous pourriez me dire, donc, euh, que le Groenland a une superficie équivalente? Donc, vous pouvez inscrire votre réponse dans le clavardage. Je vais vous lire. Donc, je peux répéter ma question. Euh, quel pays ou quel territoire a une superficie équivalente au Groenland? Donc, euh, qu'est-ce que vos élèves pourraient répondre à cette question? Donc, Milan nous, euh, euh, nous dit au continent africain, l'Afrique, le Brésil, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Hein, ce seraient sûrement des réponses que les élèves nous donneraient. Et donc, avec Google, mes cartes, c'est possible donc, de créer une forme comme je viens de le faire. On vous montrera le plus en profondeur comment ça fonctionne tout à l'heure. Mais par la suite, on peut prendre notre forme. Pardon. Et venir la déplacer vers l'équateur ou vers l'Afrique pour justement montrer aux élèves que la superficie de ce territoire n'est pas vraiment finalement équivalente à celui de l'Afrique. Donc, on, elle serait peut-être plus équivalente euh, à la superficie de l'Inde. Ensuite, donc, on pourrait même leur poser la question hein, qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, c'est quoi le, la distorsion, donc, qui est créée? Donc, plus on s'éloigne de, de l'équateur et plus on se rapproche des pôles, ben, plus la distorsion, dans le fond, est grande avec euh, Mercator, avec cette projection-là. On a mis également, bon, un, un lien, d'une vidéo, si ça vous intéresse, là, qui montre justement ce, cette projection-là de Mercator qui, euh, qui s'étire et qui fait euh, la distorsion au pôle. Donc, si ça vous intéresse, c'est un petit 30 secondes qui euh, explique bien cette projection-là. Donc, ensuite, euh, deuxième, euh, deuxième étape, si vous voulez, donc relever et décrire. Donc, venir vraiment, là, on serait, par exemple, en compétence 1 en géographie, donc euh, lire l'organisation du territoire, être capable de déterminer euh, ses caractéristiques aussi, qu'est-ce qu'on peut observer, euh, déterminer quelques axes d'organisation, hein, donc euh, les grandes artères euh, par exemple, le réseau de transport, ensuite euh, les concentrations et les marques d'appropriation. Donc, un exemple simple, on pourrait montrer là, euh, le plan, par exemple, de Paris, Déjà, on voit, je pense, assez bien le, euh, la concentration du territoire, autant des routes, la densité euh, des habitations. Et en utilisant euh, Street View, on pourrait même venir valider nos observations et voir, par exemple, que bon, les rues sont étroites, euh, qu'il y a beaucoup de gens. Donc, hein, la deuxième image là, nous montre qu'il y a une foule, donc une densité de population. Et dans cette étape, donc, de relever, d'écrire une autre chose qui est intéressante et qu'on tenait donc à vous montrer, c'est la, euh, moi je l'appelle la machine à voyager dans le temps, là, de Google Street View. Donc, pour voir comment le territoire évolue aussi à travers le temps. Donc, vous voyez ici, on est à la station Laurier à Montréal, donc la station de métro. Donc, on est en euh, juin, juin 2019. Donc, on voit, euh, voit qu'il y a donc, une piste cyclable, on voit qu'il y a des arbres, etc. Mais c'est possible là, de venir voir antérieurement à 2019. Donc, ici, c'est possible de retourner dans le temps jusqu'en 2017. Euh, 2007, pardon. Et en cliquant sur l'image, on voit là, que le territoire était complètement différent. Donc, c'était plutôt euh, des voies à deux sens avec des stationnements de chaque côté. On a fait, donc, euh, l'exercice également, là, on a mis un autre exemple euh, pour Griffintown, donc un, un quartier à Montréal qui a beaucoup évolué dans les dernières années. Donc, c'est également, là, possible de voyager à travers euh, les années. Euh, dans Street View, là, grâce, je vous le répète, là, je vais juste peut-être vous remontrer. C'est ici, donc, dans Street View, c'est la petite horloge. Donc, quand on clique sur la petite horloge, on, a la, on voit la ligne du temps. Et on peut changer comme ça, d'année. Bien sûr, il faut que la voiture, là, de chez vieux soit passée cette année-là. Donc, peut-être que dans les villes, on peut remonter plus loin. Peut-être en région, c'est un petit peu plus complexe. Mais je pense que c'est intéressant quand même de s'y attarder. Troisième étape, donc, venir catégoriser et associer. Donc, euh, demander aux élèves euh, d'être euh, capables là, de déterminer des, des grands ensembles géographiques, euh, également d'associer de, des paysages à l'organisation d'un territoire, euh, associer des concepts à des éléments du territoire. On peut, dans cette étape-là aussi, venir euh, comparer différents territoires. Et euh, une option que j'aime bien, c'est de venir anticiper aussi des paysages. Donc, on pourrait partir, par exemple, d'une image satellite hein, dans Google Maps. Euh, donc, là, ici, on a pris l'exemple euh, de l'île de Montréal et essayer, donc, de demander aux élèves, d'associer, par exemple, bon, euh, le, le stade olympique, où est-ce qu'il se trouve dans cette zone-là. Euh, bon, on aurait pu mettre aussi l'image, bon, d'un grand parc, hein, de trouver, par exemple, le Mont-Royal, le centre-ville, donc, certaines zones plus densifiées. Donc, euh, essayer comme ça de venir associer des images, des paysages, en fait, à des images satellitaires. Avec euh, Google Maps, tout à l'heure, comme j'ai fait pour euh, le Groenland, donc j'ai créé une forme. Donc, c'est possible de venir délimiter les grands ensembles. Donc, euh, dans ce cas-ci, euh, c'est bien sûr le delta là, euh, du Caire, donc euh, du Nil en Égypte, donc on peut venir vraiment identifier là, facilement euh, les zones qui sont plus arides et le delta et la zone très euh, densifiée aussi là, de la métropole du Caire au centre. Ça pourrait être aussi, là, donc, euh, possible de le faire, par exemple, avec euh, une métropole, donc de venir identifier certains, certaines zones. Donc, euh, je ne sais pas moi, par exemple, bon, la zone plus portuaire, ici, on voit ici qu'il y a une zone... Euh, un espace vert. On pourrait venir délimiter, hein? tout à l'heure, on a parlé des grands axes. Donc, ici, on voit, là, qu'il y a euh, également, donc, euh, le réseau de transport, par exemple. Euh, il y aurait, bon, euh, bien sûr, le port qui est très euh, présent, là, à Chicago. Donc, pour, dans cette phase d'association et de catégorisation, je trouve ça intéressant euh, de vous présenter aussi GeoGuessr. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent GeoGuessr. Donc, c'est un outil qui utilise des images, donc je vais le partir, des images de Google Street View. Et dans le fond, on doit deviner où est-ce qu'on se trouve dans le monde. Donc, ce qu'on trouve intéressant là, avec ce site-là, c'est vraiment de venir avec les élèves poser des questions sur les paysages qu'on observe. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait vraiment observer la végétation. Hein? Donc, euh, selon vous, où est-ce qu'on pourrait se trouver dans le monde Donc, en observant là, cette plage? Qu'on serait plus euh, sur quel continent d'abord. Donc, n'hésitez pas à écrire là, euh, des idées dans, dans le clavardage. L'Antarctique, <rire> c'est pas facile, non, c'est pas facile. La Gaspésie, donc ça peut vraiment être partout dans le monde. Ah, OK, merci Jean-Pierre. L'Australie, donc bon, on va y aller euh, avec une côte de l'Australie. Donc, ici, là, je peux faire. Euh, Ici, euh, donc, euh, ma tentative. Et on fait, donc, on, on clique sur « Yes par la suite et on a notre réponse. Donc, euh, c'était plutôt, là, euh, <rire> proche, en effet, de l'Amérique du Sud, voire même, est-ce que c'est les îles Galapagos? Non, Isla. Bon, on peut aller voir, là, très bien. Ah oui, c'est ça, dans les îles Galapagos. Donc, on était quand même loin. Et donc, comme ça, on peut venir... Euh, Jouer, là, à essayer d'identifier, on le voit, là, qu'on a vraiment un autre paysage totalement, simplement avec l'architecture. Donc, euh, ici, euh, on voit, là, qu'il y a un palmier, mais on voit également, donc, des édifices en pierre. Donc, on pourrait, là, venir, encore une fois, euh, mettre euh, ce qu'on pense, donc, euh, euh, sur la carte et faire une tentative, le génie, je m'excuse, le génie, n'importe quoi, Et on voit donc la réponse par la suite. Donc ça, c'est « guesser ». Est-ce qu'on peut cibler un continent pour les étudiants? Bien, on pourrait poser des questions, en effet, et euh, déjà, là, euh, y aller par continent d'abord, mais vraiment, bon, la bonne réponse sera le, vraiment la, géo, la géolocalisation précise, dans le fond, d'un lieu. Pour, en tout cas, la version gratuite. Voilà. Donc, un outil simple, soit des fois en début ou en fin de période, hein, je pense que ça peut être intéressant pour venir comme ça observer des paysages et en profiter pour utiliser un langage géographique. Si on souhaitait que les questions portent juste sur l'Amérique du Nord, je, dans géogesteur, donc ils ont fait là, des parcours plus, euh, plus spécialisés. Moi, j'ai pris le monde, donc il faudrait voir là, mais je pense que c'est possible d'aller vraiment donc prendre par exemple juste simplement les États-Unis, l'Union européenne. Donc, je pense que c'est possible de venir euh, cibler. Voilà, Véronique. Donc, quatrième étape, schématiser. Donc, euh, habituellement, cette étape-là va venir, par exemple, aussi avec d'autres sources d'informations, par, euh, par exemple, un dossier documentaire. Donc, euh, dans ce cas-ci, il faudra déterminer une intention, euh, quel territoire on veut schématiser, identifier, bon, quelques éléments à représenter dans notre schéma. C'est possible de le faire, par exemple, avec Google Mes Cartes, encore une fois, en déterminant des zones et en utilisant différents fonds de cartes. Donc, dans Google Mes Cartes, c'est possible de venir changer le fond là, en arrière. Interpréter, encore une fois, bon, je pense que les, les dernières étapes là, se font vraiment avec des documents. Donc, euh, venir interpréter un enjeu géographique, oui, ça peut se faire d'abord avec une carte, mais il euh, va falloir peut-être ajouter, euh, par exemple, la documentation sur les motifs des actions humaines et, et euh, aussi reconnaître quelles sont là, les influences euh, extérieures sur le territoire. Donc ça, demain, on vous présentera là, euh, certaines tâches pour venir euh, interpréter euh, que ce interpréter dans le fond avec des cartes et finalement aussi là, pour prendre position donc euh, capable de reconnaître là, certaines solutions possibles par rapport à un enjeu donc voilà pour la partie plus théorique je ne sais pas si vous avez des questions on pourra revenir là, sur justement sur certains là, de ces, ces concepts là pendant la semaine assurément donc, Steve, je te cède la parole. Merci, beaucoup. Euh, donc, euh, pour... Euh, euh, avant d'aller plus loin, euh, ce qu'on vous propose, c'est faire un exercice collectif euh, de, de profs, entre nous, hein, pour que vous puissiez essayer euh, de voir l'intérêt d'utilisation d'une carte interactive collectivement. Donc, si vous n'avez pas encore de compte Gmail ou Google, peut-être euh, le créer, euh, il vous reste comme deux trois minutes. Puis bon, euh, ensuite de ça, comme on le soulignait, il y a, des, il y a une application qui ne nécessite pas de compte qui, euh, avec lequel on va travailler si vous le souhaitez. Donc, euh, ça va être à vous de, de choisir l'application en question. Mais juste pour que vous puissiez essayer ensemble le, la, la chose, euh, vous allez pouvoir euh, voir un peu, c'est quoi l'intérêt d'avoir une carte euh, collaborative et d'y participer à plusieurs. Euh, donc, euh, rapidement, peut-être vous dire que euh, dans l'écosystème Google, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc, tantôt, mode a parlé elle, de Google My Maps, ça c'est l'outil de création de cartes qu'on va utiliser ce matin. Mais aussi, bien, vous connaissez Google Street View ou Google Maps. Donc ça, c'est l'outil vraiment qui permet de se situer, d'aller d'un point A ou à un point B. Vous avez peut-être certainement entendu parler, euh, ou jadis, c'est moins populaire, mais ça existe toujours, de, de Google Earth. Donc ça, c'est plus des, une vision sphérique de la Terre et on se promène, c'est pour faire plus des présentations, des parcours. Donc ça existe toujours, cette chose-là. Donc il y a euh, plusieurs euh, applications qui existent. Et on, on est euh, euh, justement, euh, il faut faire, il euh, faut voir un petit peu l'intérêt et la fonction de chacun de ces outils-là. Il euh, n'y a pas de, de rien à installer en ce qui concerne Google Earth maintenant. Il y a une version, je pense, que toujours qui peut s'installer, mais ça se voit dans le navigateur. Euh, puis euh, maintenant les navigateurs sont dit, assez puissants pour pouvoir faire rouler ce genre d'application. Donc, rapidement, je vous montre, euh, avant de, de faire des ateliers sur deux applications, on va faire une carte collaborative, juste pour le fun, voir un peu comment ça fonctionne. Je vous présente rapidement euh, les outils euh, qu'on va utiliser dans Google Maps Cartes. Donc, vous avez euh, essentiellement, euh, vous allez avoir besoin de cet outil-là, là, ajouter un repère. Euh, puis, bon, euh, vous allez pouvoir euh, ensuite de ça euh, insérer euh, un titre, euh, le, le situer sur la carte et euh, identifier euh, une description si vous souhaitez, ajouter une image. Donc, vous allez voir un petit peu comment ça, ça, ça fonctionne. Baud va vous faire une petite démonstration en, euh, ensuite de ça. Et euh, vous allez pouvoir tracer une forme géométrique, euh, géométrique aussi, si vous le, vous le souhaitez. Donc, ça, c'est les outils qui sont disponibles dans Google Maker. Donc, je vous invite à, à aller sur le lien suivant. Donc, euh, le lien qui est euh, mon URL et euh, qui se termine par carte 19, que je vous mets dans le chat à l'instant. Euh, si vous avez un compte Google, vous allez voir que vous allez pouvoir éditer la carte. Donc, euh, vous invite à aller sur cette carte-là. La tâche que je vous propose, et puis euh, l'idée c'est je vais partager mon écran si vous n'avez pas de compte Google, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Donc euh, c'est euh, je vous euh, propose, tiens, en, en ces moments de confinement, euh, le lieu que vous auriez souhaité euh, visiter. Euh, le lieu touristique que vous aurez souhaité visiter dans la prochaine année ou dans les prochains deux ans ou dans trois ans quand tout va être de revenu à la normale, donc où vous souhaitez aller, donc vous pouvez justement ajouter un repère et tout ça. Donc on a peu cliqué sur ton lien. Oui, juste un instant. C'est peut-être peut mon URL qui ne marche pas. Je vais vous envoyer le lien le plus direct. En tout cas, juste rassurer, peut-être, de mon côté, ça, semble, ça fonctionne. Donc, euh, je Je vous ai mis un lien direct là, vers Google euh, euh, comme tel. A, vous avez les deux possibilités, le lien court ou le lien long. Donc, c'est possible que euh, vous... Euh, donc, Dani me dit que ça fonctionne. Peut-être que ça ne fonctionne pas pour certaines personnes parce que votre compte ah. n'est pas activé. Mais Steve, c'est juste parce que tu n'as pas mis le HTTPS devant dans le clavardage. Donc, ce n'était pas cliquable, mais c'était copié. Tu, tu pouvais, pouvais copier-coller la ligne, c'est tout. Merci, Maud. Donc, ce que je vous invite de faire, c'est justement d'ajouter des points euh, sur la carte, donc des lieux. Vous avez, vous avez le moteur de recherche, vous pouvez avoir accès à, à, à chercher n'importe quel lieu ou sinon vous naviguez dans la, la carte comme vous le feriez avec Google My Card et, cartes, euh, et euh, vous ajoutez des points. Je vais partager ma carte pour les gens qui euh, n'auraient pas accès à euh, compte Google pour puissiez voir ce qui se passe à l'instant. Sinon, vous allez pouvoir rafraîchir, dans le fond, votre, votre, votre carte. Donc, euh, en rafraîchissant la carte, vous allez pouvoir voir, euh, dans le fond, euh, les points qui vont s'ajouter. Donc, euh, <coughs> peut-être des fois, ce que j'ai vu, euh, Nadia, c'est euh, quand tu t'es connecté, tu cliques sur le lien, fais juste rafraîchir ta page dans, dans le haut, là rafraîchir puis bon la connexion va se faire hein, si tu es connecté dans ton navigateur donc euh, ici je vous montre euh, rapidement euh, vous avez euh, des euh, des points qui sont euh, identifiés Alors, on sait seulement si la personne a ajouté dans ce cas-ci on voit justine là. donc euh, on a aussi patricia qui est là puis bon euh, et pour revoir pour rafraîchir les points bien, vous avez à euh, justement, euh, cliquer sur « rafraîchir ». Donc, euh, voyage en, en été, euh, donc, euh, en Espagne. On souhaite que ça se passe. Hein. Moi, j'étais supposé d'être en Autriche la semaine dernière. Je serais sur le décalage horaire en ce moment. Le rêve de Maxime, donc, avec une photographie, donc, euh, à la Mecque. Donc, vous voyez un petit peu euh, ce que ça permet de faire rapidement, rapidement une, une, une... Ce qui est le fun aussi, c'est de pouvoir ajouter une image et euh, en, directement à partir de l'outil. Donc, pas besoin de sortir de l'outil, vous pouvez directement chercher dans, dans l'application pour euh, justement euh, avoir accès aux images rapidement. Ouais, voilà. Donc, je vois déjà que les pictogrammes changent de couleur et changent de forme. Donc, je ne sais pas si c'est une, euh, une découverte pour vous. Il y a certaines personnes peut-être qui euh, le connaissaient déjà, mais peut-être pas expérimenté en, en groupe, en, en échange collectif. Euh, je ne sais pas si, euh, peut-être deux, trois commentaires. Euh, si vous avez un commentaire dans le chat là, par rapport à votre utilisation, c'est une découverte pour vous, vous allez pouvoir, euh... super, merci Émilie. Donc, ce qu'il faut, c'est un compte Google, et euh, ce qu'il faut aussi, c'est le même principe que Google euh, Documents, vous pouvez partager une carte, comme vous pouvez partager un, un document Google. Donc, c'est vraiment euh, tout l'intérêt de l'utilisation de Google MyCard. Ici. C'est un peu le même principe que euh, Google My Cartes, mais avec, je dirais, des éléments supplémentaires en ce qui concerne le visuel, des pictogrammes un peu plus. Hein, il y a des pictogrammes 3D, vous pouvez ajouter une image sur, euh, sur la carte. Mais vraiment, l'intérêt de ce que BoneMap, dans votre cas, c'est son aspect. Euh, ou il n'y a pas de compte, si vous ne voulez pas gérer, si par exemple vous n'avez pas euh, Google Drive ou Google euh, euh, Classroom dans votre commission scolaire, peut-être que c'est l'option à envisager, peut-être pour une première carte, vous pourriez justement essayer cet outil-là avec vos élèves, qui est assez simple d'utilisation et qui il y a un peu de pub, mais c'est de la pub très ciblée pour euh, justement l'outil, si je me rappelle bien, euh, mais euh, ça va vous permettre de faire une première expérience euh, de carte avec vos élèves. Donc, rapidement, c'est vraiment le même principe. Vous pouvez ajouter euh, différents pictogrammes, ajouter un titre, une description, euh, modifier la carte et tout ça. Donc, euh, je vais vous montrer rapidement pour ce qui est de l'inscription... Euh, vous allez voir quand vous tombez sur la première page, KerbalMap.com, vous allez pouvoir cliquer sur Create Map et euh, vous avez le, le, le free trial, c'est ouvert, euh, dans le fond, euh, est de façon indéterminée. Euh, puis bon, vous pouvez euh, vous créer un compte, mais vous n'êtes pas obligé. Donc vous avez simplement à fermer l'onglet, le X, et vous allez pouvoir... Euh, justement, euh, utiliser l'application de façon libre, sans connexion, simplement en exploration. Mais aussi, ce qui est intéressant, rapidement, c'est que vous allez pouvoir tout de même sauvegarder votre carte. Donc, votre carte qui va être créée, va être, ça va être possible de la sauvegarder, même si vous n'avez pas de compte. et chaque Parce que chaque carte qui est créée a un, un ID ou un compte, là, un, un numéro qui lui est unique que vous pouvez sauvegarder et euh, ensuite de ça, ben, vous allez pouvoir y faire référence par la suite en, en, en entrant ce, ce numéro unique-là. Donc, je répète, pas besoin de compte. Vous pouvez vous en créer un si vous voulez, mais vous n'avez pas besoin de compte. Et vous pouvez sauvegarder votre carte avec ce numéro unique-là et euh, vous allez pouvoir la, la, la modifier ensuite si vous le désirez. Donc, je retourne à ce que a. Donc, comme je le disais, c'est euh, le même principe. Là. Donc, vous, allez, vous avez la possibilité ici euh, de naviguer dans la carte. Si je veux aller à un endroit précis, tiens, je vais aller en Europe. Donc, je peux me déplacer. Je peux utiliser le moteur de recherche qui est ici. Euh, donc, je peux aller à euh, un endroit, disons Paris. Et euh, je peux changer le fond de carte. Je pourrais avoir un fond de carte de route, je pourrais avoir un fond de carte d'image satellite. C'est ça qui m'intéresse pour faire ma carte. Ensuite de tout ça, bien, je peux ajouter un repère. Donc, vous avez vu, le symbole du repère est assez, euh, disons, euh, classique. Donc, vous pouvez ici euh, cliquer sur le, le, le repère et vous allez voir que vous avez vraiment beaucoup de pictogrammes qui vous permettent de modifier euh, ces, ces éléments-là, et euh, bon, un truc aussi qu'il faut souligner, c'est un outil qui est en anglais seulement, euh, contrairement à Google qui est en français, donc si ça peut jouer, et bon, vous avez aussi des, euh, des éléments Pokémon Go, là. donc vous voyez, là, ça, ça peut être même ludique là, de ce point de vue-là. Et euh, moi, j'aime bien Places parce que dedans, bien, vous avez euh, différentes icônes qui euh, traitent de géographie et vous avez aussi des bâtiments qui sont assez euh, significatifs pour traiter, justement, de n'importe quelle euh, réalité sociale, réalité, réalité, réalité géographique. Donc, par exemple, je pourrais euh, sélectionner euh, un bâtiment comme euh, celui-ci, donc, une caméra pour dire la ben, garde Notre-Dame de Paris est ici. Quand je clique, ben, j'entre mon, mon, mon, mon, le nom de mon, mon, mon objet à voir. Puis bon, je peux ajouter ensuite euh, une série de choses, dont une vidéo et une image. Donc, la seule chose qui est euh, peut-être moins intéressante dans euh, euh, ce que Maps, c'est l'ajout d'images se fait nécessairement par. URL. Donc, vous devez aller chercher l'image URL de de, pour avoir accès à, à cette image-là. Donc, par exemple, si je dis Notre-Dame de Paris, je vais dans Image, Wikipédia, donc si je fais « Ctrl euh, si je fais un euh, bouton de droite sur l'image, je peux copier l'adresse du lien. Donc, copier l'adresse du lien. Donc, c'est l'adresse physique de l'image que je vais chercher. Puis, euh, je vais aller la coller ici. Donc. Ah, bon, pour ça, et je vais sauvegarder. Donc, euh, voilà. Donc, euh, okay, ben pour celle-là, il a fallu que j'aille directement sur Google. Je vais juste m'enlever. Donc, il faut absolument que j'aille sur Wikipédia pour sauvegarder cette image-là ici. Donc, euh, copier l'adresse de l'image. Et je reviens. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, vous avez des repères, vous avez des euh, formes géométriques, des, des, des, des repères différents, des images à, que vous pouvez ajouter. Ajouter aussi du texte donc, euh, qui pourrait euh, être sur la carte. Ajouter une image directement sur la carte, un peu comme je l'ai fait ici. Donc, euh, vous voyez, j'ai ajouté Montréal, une métropole. J'ai ajouté l'image de la métropole qui euh, s'affiche directement sur la carte. Puis, euh, je, je, je, je, je, ça, ça me permet de faire plus un montage visuel que simplement une carte avec des, des repères. Mais tous les repères sont cliquables. Euh, vous avez aussi la possibilité de faire des formes. Donc, euh, par exemple, je pourrais tracer une forme géométrique comme celle-là. Donc, pour identifier euh, les, les jardins, le Louvre et ses jardins. Donc, euh, je pourrais, euh, par exemple, changer la couleur de cette forme géométrique-là. Donc, euh, en utilisant le pot de peinture. Donc, et je viens cliquer. Puis, bon, je pourrais aussi... Euh, euh, pourrait aussi euh, effacer une forme. Donc, euh, vous avez la gomme effacée. Donc, en cliquant sur la gomme effacée, vous pouvez sélectionner n'importe quelle forme, cliquer sur cette forme-là et l'effacer. Donc, ici, il faut que je j'efface je, le centre, mais aussi la ligne. Donc, le texte ici, moi, ça peut être. Un... Euh... Ah, ok, oui. c'est bon. Oui. Là, je t'ai rendu là, Steve, là, que tu montes la, la petite étiquette avec le texte. Parfait. Parfait. Donc, euh, je peux ajouter le texte. Donc, je pourrais dire, bon, euh, Paris. Donc, euh, vous voyez, l'étiquette euh, euh, s'affiche. Je pourrais écrire directement le Louvre. Euh, puis, bon, euh, je peux venir déplacer en cliquant sur l'objet ici, donc euh, la flèche avec les les, les, euh, les, les trucs de direction, hein, je ne sais pas comment les appeler, là. donc vous pouvez modifier cette chose-là pour ajouter un autre texte pour euh, venir dire, ben, Notre-Dame de Paris, donc là, je, je, plutôt que de mettre des pictogrammes, ben, je mets des étiquettes à la place, donc c'est un des aspects qui est Intéressant euh, justement de cet outil-là. Bon, je pourrais dire Tour Eiffel. Bon. Vous voyez un peu l'idée de, derrière l'utilisation euh, du texte. Maintenant, un autre élément qui est euh, vraiment intéressant, c'est que, bon, vous savez que quand on crée une carte, il faut aussi avoir une légende. Vous avez dans, la possibilité de le faire en bas à gauche. Donc, vous avez le bouton. « Créer légende ». Et euh, ici, ben, vous allez pouvoir euh, choisir votre légende. Donc, euh, je, vais, je peux choisir une ligne, un polygone ou un repère. Donc, si je clique sur « Repère ben, », je vais pouvoir euh, justement euh, aller chercher un repère en question. Donc, je pourrais, par ben, exemple, prendre ma caméra et dire ben, « Touristique ». Et donc là, j'ai un élément qui vient de s'ajouter, puis bon, je pourrais choisir un autre paire. Euh, je ne sais pas moi. Tiens. Mettons, euh, plus des lieux, disons, euh, de décision politique. Bon, je fais n'importe quoi, là, mais euh, vous comprenez qu'à chaque fois que j'ajoute un élément, ben, cet élément-là se retrouve dans ma légende, et donc ça me permet de personnaliser ma, ma légende. Vraiment, vous avez plusieurs outils là, euh, de création euh, de, euh, de cartes qui vous permettent justement de personnaliser, personnaliser cette carte-là et d'en faire euh, un outil euh, soit d'apprentissage ou d'enseignement. Parce que, bon, encore là, c'est, on va y venir, revenir là-dessus demain. Là. Mais euh, si vous créez une carte pour vos élèves, bien, ça pourrait être, être votre outil d'enseignement. Donc, utilisez cette carte-là pour, justement, revenir sur un enjeu géographique ou aborder un nouveau contenu à voir. Donc, euh, c'est euh, une façon, si vous voulez, d'utiliser à distance. Parce que cette carte-là, elle est partageable en ligne. Donc, euh, là, je serais rendu dans la partie... Parce qu'encore là, l'idée, c'est... Euh, C'est comme le kit de démarrage. Là. Je vous montre juste les fonctions de base pour que vous puissiez partir avec ça. Puis bon, expérimenter peut-être dans la journée euh, l'utilisation de l'outil. Puis si vous avez des questions, ben demain, on est encore là. Donc, je vous montre comment partager euh, la, votre carte. Donc, dans le, si vous cliquez sur Menu. Donc, dans Menu, vous allez la possibilité de sauver votre carte. Donc, Menu sauver la carte. Et pour pouvoir sauver votre carte, il faut absolument que vous lui donniez un titre et une description. Okay? Donc, ça se peut qu'on vous dise, euh, ne pas, hein, je ne peux pas sauvegarder. Là. Donc, euh, je pourrais écrire euh, Paris. Puis, il faut absolument que je mette une description. Donc, euh, mettons euh, ville touristique et lorsque je fais, et vous voyez ici le map ID, c'est le numéro unique de la carte. Donc cette carte-là, votre carte, elle, elle a un numéro unique. Et donc si vous faites « Save map », vous allez obtenir le lien de, euh, de partage, donc euh, qui est ici. Donc je vais faire « Continue working » juste pour vous montrer. Donc si vous avez manqué un petit bout, euh, pour partager, sauvegarder votre carte, vous pouvez sauvegarder ici en cliquant sur ⁇ Menu ⁇ En haut à gauche, vous faites ⁇ Save Map ⁇ Et là, vous allez devoir entrer un titre et une description. Et euh, ce numéro-là, ben, c'est le numéro que vous conservez pour euh, pouvoir continuer à travailler sur votre carte. Euh, vous voyez que vous pouvez... Euh, donc, euh, avec un, la protéger avec, avec un mot de passe, mais ça, c'est dans la fonction Pro. Mais, euh, très honnêtement, c'est assez difficile de la retrouver. Là. Vous voyez un peu le code, là. Donc, euh, quand je fais Save, ben, là, j'ai le lien de partage. Et on me rappelle encore une fois que j'ai euh, ce compte-là qui est euh, mon numéro unique. Et vous voyez le lien, là, ça se dit Scribble Map Map, View, Paris, le nom, le titre de ma carte. Et son code d'accès. Donc, même chose. Si vous conservez ce code-là précieusement, vous allez pouvoir revenir sur votre carte. Donc là, euh, je vous montre comment. Une fois dans ce Google Maps, même vous n'avez pas créé de compte du tout là. Vous avez euh, simplement Entrer dans l'outil, vous avez quand même commencé à créer votre compte, vous avez sauvegardé votre carte. Euh, si vous retournez, mettons, cet après-midi, demain sur euh, votre carte, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Menu, Load, et vous pouvez entrer votre code, votre code qui, euh, là, je ne l'ai pas sauvegardé, mais le code qui, euh, le Map ID. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir euh, je vais aller leur chercher qui est ici. Donc, ce code ID-là, vous allez pouvoir faire « Load » et venir le coller ici. Et ça va aller chercher votre carte pour pouvoir continuer à la modifier. Ce serait la même chose pour vos élèves. Donc, vos élèves, si euh, vous voulez qu'ils créent une carte, bien, ils pourraient le faire en conservant le « Map ID » ici, et ils pourraient modifier euh, et vous partager euh, leur carte en cliquant sur menu Save et en allant chercher ce lien-là qui est ici. Et inversement, bien, vous pourriez copier ce lien-là et l'envoyer à vos élèves, comme par exemple, si je vous le mets dans le chat-là, vous allez avoir accès à la carte que je viens de créer. Donc, dans le chat, j'ai mis la carte là, de, de travail que je viens de faire et vous allez pouvoir y avoir accès. Um, OK. Alors, euh, je veux savoir, est-ce qu'il y a un lien euh, parmi les liens quand on, on sauve la carte, est-ce qu'il y a un lien qui permet aux élèves, par exemple, de façon collaborative, de modifier la carte et de commencer? Non, c'est, euh, en fait, euh, quand vous partagez la carte, vous pourriez, euh, ce n'est pas collaboratif, mais vous pourriez partager euh, le, le code et la personne pourrait en faire une copie sur son disque, euh, mais on pourrait la modifier. Hein. Donc, il euh, n'y a rien qui empêche personne de modifier une carte euh, en sachant euh, le, le code, tu sais, donc... Euh, euh, vous, euh, par exemple, ici, là, euh, vous avez, euh, c'est un peu la faille de la chose, là. on a toujours dans le lien son code, là. donc euh, il y a une possibilité de modifier euh, euh, votre carte euh, si euh, elle n'est pas enregistrée, donc dans la version, dans le fond, si vous ne créez pas de compte, donc votre carte peut être modifiée par quelqu'un. Tu sais. Donc, euh, ce serait une façon, mettons, de collaborer. Ce n'est pas prévu comme ça, là, mais collaborer de façon asynchrone, donc pas en même temps, à une carte. OK, merci. Non, on ne sait pas s'il si, euh, y a des gens de connectés sur la carte. Donc, c'est un des aspects qui est, euh, disons, euh, tu dans Google Make vous pouvez protéger votre carte. Vous pourriez dire, par exemple, je veux juste que les gens la voient. Euh, dans Scribble Map, ben là, tout est ouvert. Là. Donc, si vous ne créez pas de compte, ben, il faut jouer avec le fait que c'est possible qu'elle soit euh, modifiée par hein, vos élèves. Mais en même temps, si vous vous demandez à vos élèves de créer une carte, ben, ils peuvent le faire de façon rapide, sans création de compte, en partageant euh, la carte ici, en faisant ici comme ça, avec celle-là. Donc, il faut être conscient de, des limites un peu de l'outil aussi. Donc, euh, d'un autre côté, on a terminé euh, la présentation de ce qu'on vient tout juste de terminer la présentation de Scroble Map. Donc, euh, si tu as des questions sur ce Scroble Map, je peux y répondre. Sinon, demain, à euh, 9h, on a une autre euh, séance où on présente des exemples de projets et on répond aux questions.